Et changement d'univers avec les jeux vidéo et Internet, celle le dada des jeunes aujourd'hui. Mais contrairement aux, aux apparences, ils ne maîtrisent pas si bien ces nouvelles technologies. D'où l'idée d'une journée pour leur exposer toutes les ficelles de l'informatique. C'est une première, Hugango y a assisté à Namur. Bonjour, je m'appelle Nao. Je veux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique. Mais pour voir Nao, à la manœuvre, reste à le programmer. Et c'est l'objectif confié à ces jeunes. Ils sont une cinquantaine répartis en cinq ateliers. Ils testent donc la programmation, robotique, électronique ou encore informatique. Ici, on ne fait pas que jouer, on crée. Je suis en train d'animer des petits personnages. Avec des paroles, des mouvements et différentes choses. Et en quelques minutes à peine, les premiers résultats sont là. Même s'il y a... Quelques couacs. Et là, normalement, il devrait reculer, mais ça ne va pas. Mission réussie ou pas À moitié. Oui, pourquoi Parce que normalement, après, il doit reculer, mais là, il ne le fait pas. Où dois-je mettre la balle Sur la chaise. Chaise. Ok, je vais oui. mettre la balle sur la chaise. Souvent, les enfants, pour l'instant, jouent plus avec Facebook, YouTube, etc. Donc, nous, on voulait leur montrer qu'il y a moyen de faire des choses beaucoup plus créatives avec un ordinateur Simplement être passif devant Facebook ou YouTube. Et visiblement, les jeunes accrochent. Il faut dire qu'on est loin des cours enseignés à l'école. On apprend à la bureautique, à faire des textes, à imprimer, à faire des pages de garde, un peu de trucs comme ça. Intéressant Euh, non, pas trop. <rire> Plus sympa ici Ouais, quand même. But aussi de ces stages, insuffler, pourquoi pas, des vocations, mais pas seulement. L'informatique est dans tous les secteurs aujourd'hui. Et donc, savoir un petit peu ce qui se passe derrière le logiciel, ça peut être intéressant. Plutôt que de vouloir lancer son ordinateur par la fenêtre, ça peut être intéressant de dire, ah, l'informaticien a peut-être mal travaillé, a mal, mal programmé, et je vais aller le trouver. On estime qu'il manque chez nous plusieurs milliers d'informaticiens. On aura peut-être trouvé de futurs candidats parmi ces jeunes.